Plus, je plus à parler. Bah Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retourne dans une nouvelle vidéo avec Antoine. C'est mon meilleur ami. Tu vas arrêter de tourner, sinon je vais te manger la tête. Aujourd'hui, on va faire le euh, challenge. To choose one lies. Euh, donc le principe est simple. On va euh, avoir trois trois propositions et on va devoir trouver quel est le mensonge parmi les trois propositions. Exact. Euh, donc on a chacun préparé quatre. Euh... Questions. Quatre questions en gros et on va y aller tout de suite 1. Ah, j'ai cassé 5 téléphones dans ma vie, enfin depuis que j'ai Je suis pour l'OM où mes joueurs préférés de foot sont Griezmann et Pogba Alors je sais que t'es pas pour l'OM parce que t'es pour l'OL Ouais euh... Je vais dire que t'as cassé 5 téléphones Comme mensonge Ah comme mensonge bah non le mensonge c'est que t'es pour l'OM Exact Voilà J'ai déjà joué au tennis en club Je me suis perdue dans un aéroport où je mets du parfum tous les jours Le mensonge Je te vois bien te perdre dans un aéroport donc c'est vrai T'as jamais joué dans un club de tennis C'est faux C'est faux Ouais Donc le mensonge c'est que je me suis déjà perdue dans un aéroport Je me suis jamais perdue dans un aéroport Ah ouais Jamais moi je te vois <rire> de... J'ai déménagé trois fois J'ai déjà tourné dans un film Où je suis déjà allé à un match de rugby Quel est le faux Le faux Ouais t as déménagé trois fois Non non non non non Parce que t'es né à Lyon Ouais et après En oh, finesse c'est chaud là Attends répète J'ai déma... déménagé trois fois J'ai déjà f... euh n'importe quoi J'ai déménagé trois fois j'ai déjà tourné dans un film où je suis déjà allé à un match de rugby. Quel fou. Le mention, est Le mensonge c'est que t'as déjà tourné dans un film. Parce que t'as failli mais finalement ça s'est pas fait. Ouais. Je suis trop forte. Wow. Mon premier téléphone était un iPhone, j'ai 5 de moyenne en maths et j'ai <rire> la phobie des abeilles. <rire> mais quel est faux Ouais. T'en veux pas être le premier Mon premier téléphone était un iPhone. C'est faux. Ouais. C'était un Samsung. Ouais. <rire> 3. Je ne suis jamais parti aux USA. Je suis déjà allé en Angleterre ou je suis déjà parti en Russie. Lequel me faut Alors, Angleterre, c'est sur parce que tu as déposé dans ta chambre. Ouais. Euh... Alors, Russie ou USA, mais t'es parti dans aucun des deux Bah ben oui, mais la question c'est... Je ne suis jamais parti aux USA, je suis déjà allé en Angleterre ou je suis déjà parti en Russie faux. Soit t'es déjà allé aux USA, soit t'es déjà parti en Russie Non, ça? soit je ne suis jamais parti ah. aux USA, soit je suis déjà parti en Russie Ah, bah t'es déjà parti en Russie Ouais, c'est faux C'est faux Ma mamie est autrichienne, j'adore le sport, mon dessert préféré est le canelé Mon dessert préféré le canelé, c'est faux Ouais, je déteste ça Je suis né à Lyon, j'ai déjà rencontré le président Ou je suis déjà allé à Disney Mais t'as jamais rencontré le président c'est quoi toi J'ai déjà fait semblant d'être malade pour sécher J'adore la viande ou je suis nulle en grammaire Le premier Ouais, jamais fait semblant d'être malade pour pas venir en cours. Ouais. Jamais Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Si vous voulez revoir Antoine dans une vidéo Il faut 150 likes À 150 likes, Antoine reviendra dans une vidéo N'hésitez pas aussi à commenter et à vous Abonner Antoine le futur youtubeur Non je rigole voilà tout le monde, on vous embrasse très très fort et on vous dit dans une prochaine vidéo. Bisous Au revoir